Bonjour euh, nintendo tu vas me bannir, c'est ça Merci. Euh... <rire> c'est <crois que> <rire> bon. Bah, de toute façon, regarde... Ah, Voilà, du coup, bonjour YouTube. Euh, alors Nitado, comme tu peux ah, voir, je t'ai mis du... un message. Euh, T'inquiète pas, tu verras dans, les... dans la description, je mettrai un lien pour te montrer. Euh, que euh, j'ai bien acheté mitopia demain voilà sur ce passe une bonne journée et une bonne pas. stp ouais. et euh, oui bah sinon on peut faire la présentation donc on est avec les, les meilleurs joueurs de trackmania en commençant par le premier euh, monsieur nartax présentez vous Bonjour. voilà Ensuite, le second meilleur joueur euh, appelé aussi, appelé aussi euh, le joueur tuyau, Batacraft. Bonjour. Et enfin, le, le maillon faible de l'équipe est euh, finit, 53. Bonjour. copie copier un peu. Hein. C'est pas drôle. C'est hein. des, des sardoches. Est-ce que je vais venir docteur ah, <rire> Je suis Asker, Tandeski, je vois beaucoup de qui... qui ça peut être d'autres. Ok. Ouais. Non, mais en plus, ouais. En fait, déjà, il faut déjà apprendre comment ça marche le ASCII en texte pour réussir à faire des trucs et les mecs, ils doivent bûcher à fond pour trouver des trucs pour que ça marche, quoi. Le SkyArt, il me beaucoup. comme ça on Bon, deux fois, il y a eu un Sardoche. c'est vrai, mais bon, après Sardoche, voilà, c'est Là j'ai entendu un avion, je crois que c'est Nintendo, ils vont me réclamer là. Ils arrivent en avion. <rire> Putain, de Japon à France quand même. <rire> Pourquoi il y a des shoes par contre Ça te fait aux chaussures, il n'y même pas. Je veux les chaussures. Ah les chaussures de Skyheart, peut-être On est peut-être un lien en fait. <rire> Qui qu qu fait, fait voler ses godasses ses godasses. Il y a une histoire. Euh, oui, oui. il y a un mec qui est rentré chez lui qui lui a volé ses godasses. ça <rire> ah, que... bah non, on vole pas mes godasses. Ah, il lui en a donné nos pères à la place. <rire> <rire> c'est invraisemblable comme histoire. Je sais plus, je que c'est euh, sur la chaîne de Gotaga, tu peux le retrouver parce qu'il était en... en Master Kill le soir. Il avait expliqué ça. Il en. Ouais, il y a un mec rentré chez moi, il voulait me jouer mes godasses. C'est euh... incroyable, je ne comprends pas. Et quand même, cette, cette personne pour voir peut-être une personne qui va se faire bannir. C'est quand même intéressant. Hein. <rire> Ah, pôle emploi, on a ce magnifique. sus <rire> <rire> Stargazer, ouais. <rire> J'ai oublié cet évote que j'avais euh, publié avec... Euh... Je crois que c'est Peter TV ou alors c'est... Finkers Facehead. Je crois que c'est ça. Allez. Pfiou. Je vais reprouver. Tiens bata, je vais passer une bonne soirée. Ouais, ouais, un café rouge, ouais, ouais. j'en oublie pas. Hein C'est un bon youtubeur ça. <rire> J'ai filmé ce drogué, j'en avais pas vu le titre. Ce drogué. J'imagine euh, Sardoche ouais. posé euh, sur le stream de Nintendo et là, dans le chat, il voit sa gueule. <rire> non, mais en plus, déjà, est-ce que. Attends, est-ce que SkyArt il stream, lui euh... Ou pas Parce qu'en vrai, ouais, euh, ça peut être très drôle. <rire> rien à foutre de lui. SkyArt, <rire> Nintendo, euh, oui, rien à ouais. euh... oh. bon, moins d'une minute, hein. on passe en full screen. Désolé les Shrek, et les vite, mais. Ouais, là, maintenant. On est concentré. 45 secondes. <rire> Au moins, vu que je stream pas, je suis torse nu là. Ouais. Ouais, ouais, euh, Ouais, <rire> <rire> <rire> a... Ah, merci Starkazer pour ton ah. Shrek dans le chat. <rire> ça fait penser à. Putain, ça va Ça fait penser au mec là. Oh, Imagine, c'est comment colle là. <rire> hein Let's go, dévoile. <rire> bon, du coup, 15 secondes. Mais putain, mais <rire> <rire> quelle forme <bande> de con <rire> Allez, 10. 9, 8, 7, 7 6, 6, 6 1, 5, 5, 4, 4 8, 8, 3, 9, 2, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 0 10, Alors, nous venions. Et euh, notez bon. que nous sommes des sacrés nous sommes que du coup. <rire> <on> <rire> bon, bah yes, que du oh, bah. fort 10, son' 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, après, de toute façon, je peux que H ah, parler. Oh, il y a bonjour. Je <rire> ouais, et. Euh... <rire> ah, bonjour, euh, nous allons. Euh... Enlève le truc <rire> Ah On peut essayer, hein, mais bon, si je, me... je suis bad, c'est votre faute, hein, le chat. J'espère Hugo il va fermer sa gueule pendant le direct. Ouais, j'espère aussi, hein. <rire> bon, après, ça je me fais les bon, gars. Te sinon. Hein. <rire> Euh, bah, non merci.. Hein. Ouais, non merci はい、hein. <rire> Ah oui mais bon, euh... <rire> lui il commence à un petit délai là, <rire> Et hop là Le smash Alors, euh... Smash. Eh bien ça a l'air un peu ouais, smash en vrai. Il totalement du smash. Ouais. Ah, canon Ga Dorf. Ah, oh. il meurt. Il meurt. Ouais, c'est... Euh... Oh, voir oh, fighters Non, Tekken. C'est le mec de Tekken, non Oui, c'est possible, Peut voir lui hein. Avec ouais mais il déjà est il est prêt tâche. à... Ouais voilà. Ah, ouais voilà, c'était Ken. Bah voilà. Ok. Voilà. Oh, oh, super hein. oh, évident hein. Du coup un peu rétro, bah t'avais pas si tort hein. Ouais. Est-ce euh... que ce perso il vole aussi hein <rire> <rire> bon, ah, ah bah, bah <rire> <j 'ai arrivé>. <rire> <rire> Vol <rire> oh, le coup de boule, le coup de boule. putain et et tout... ouais, C'est je... pas, là... pas mon genre de perso quoi donc... Ouais. En tout cas, j'applaudis quand même les gens qui m'ont bien hypé en disant Ouais, c'est Crash et il sera disponible dans Smash Oh de... what the fuck, c'est quoi ce combo là <rire> Oh là Ah Ah bah merde ouais. tu peux ah bah envahir les autres. Ah bah <rire> <C 'est> chaque fois <rire> de match, je fais ça <rire> <rire> Et Boboine ah. is dead Allez, Pete c'est comment ça, <un> peu, ça. <rire> Allez, Marthe, y'en a mort <rire> Ah voilà. oui, d'accord, super C'est pour faire... C'est quoi ce... Si vous, vous posez des questions, c'est toujours une, une Tekken. Hein. <rire> c'est Mario. Euh... <rire> c'est vrai que Mario n'est pas vraiment vi hein. <rire> ah, Pour l'instant, Mario n'est pas Ah, yes, il y a le Taddy. Ah. Mais le Taddy, c'est juste comme décoration en arrière. plan oh, Voilà. <rire> ah, ça y est, il a ah. Mario. <rire> en tout cas, le bitrate est dégueulasse, hein, j'ai l'impression. Ouais. C'est un peu dégueu. T'es quand T'es <rire> quand là Oh ah non, ah, tiens, non Non tiens, cher Non, non Non, <rire> <La rire> c'est Hugo C'est du... du... <rire> <rire> pas grave, pas... Kirby va voler, je le sens. Ouais <rire> <rire> Oh c'est bon, parle pas 15 ans, là. Ah bonjour, oh, alors 3 euh, manettes. <rire> alors bonjour, du coup, il n'y aura pas de eh, non, Crash non, Mbf, Bandicoot dans Smash. Il y aura une présentation euh, dans deux semaines. Voilà. Ouais, vas-y, ouais, c'est bon, bon, bon. <rire> hey, là, -ce <rire> on, on va, va tenir On va tenir Ah non, putain, t'as raison <rire> Oh non, il avait raison, Nathan. Casse-toi. <rire> La demi-heure de Smash, c'est parti <rire> C'est parti, Allez. MB, avait donc raison <rire> <rire> Baston. Alors, en vrai, ils auraient dû nommer le stream euh, Smash Direct, hein, au lieu de Nintendo. Non, mais Tekken, ils ont lâché un petit chèque, tu vois, faut bien. alors Par contre, est-ce qu'il y, y aura la même animation euh, dans Smash Parce que ça va prendre du temps. Je hein. oh, coup de boule. Tiens, Ryu, vol! Toi oh, aussi, Ken. Par contre, c'est quoi ce nombre de coups là? J'avoue, il y en a combien? Ça s'arrête ouais. jamais! En plus, Tain, la attends, manette elle a beaucoup de boutons d'un coup! Hein. Ouais! C'est <rire> ouais. ah, une tu manette sais... spéciale de euh, Tekken ouais. là! <rire> oui, là, là tu sais, c'est le, les gros trucs, euh, tu... les bornes d'un card là, etc. <rire> il faut ça maintenant. Ah, ah salut, yes! Mec. Merci, mec! Euh, on l'a pas encore enregistré, mais on l'enregistre tout à l'heure, là. Non, oh, hé, hey, deux semaines, j'étais pas loin. Oh, putain, ça... la demi-heure est déjà passée Oh, ça passe. <rire> ouais. <rire> là, on est à la fin, là, on va annoncer Zelda, là, maintenant. Non, oh, on aura juste du Splatoon 3 et Zelda, fuck, hein. <rire> <rire> Ah, pas hype, hein, pour ce perso. Ouais. Encore crash, j'avais, euh, je peux ce Allez, la patrie, la, la piémothèse, allez, jeu, on ouais. y va, c'est parti Allez, premier jeu, dérécis, de, euh... narratif, let's Life go étrange. Non, c'est pas L'Avistrange. Non, c'est Non, c'est pas trop enfin, ça. <rire> on dirait avec le phare. <rire> <rire> bah c'est vrai je ouais. que je pense pas à L'Avistrange. Ouais, L'Avistrange... Ouais, euh... Tiens, le, le phare, il faisait penser d'où Ah bah en tiens, façon, ouais, avec ah, bah, versions voilà. de version animée Strange. L'Avistrange, c'est ça Oh, suis trop fort Oh, ouais. maigre hein désol <rire> désolé la switch ne fait pas tourner. ah c'est la, oh, bah, <rire> ouais, la, ah, ouais, peux... la nouvelle switch pro ne fait pas tourner ses animations spin off peut-être oui, c'est quoi ce truc ah, c'est ah, les deux ah, mais ouais. ah est les deux c'est juste pour oui. l'annoncer tout ouais, c'est ouais. super <rire> je... bah après de toute façon ouais. ils avaient déjà euh, ils avaient déjà annoncé il y a quelques jours ça avec euh, square enix enfin claquer enix là donc Peut-être que je ferais un Life Strange avant de regarder les streamers le faire, ce serait pas mal. <rire> ah, moi je crois que c'est mort, hein. j'aime bien regarder. C'est long à jouer. Ouais, c'est très long et. Je sais même pas... Et même, il euh, y a même pas mal de succès où par exemple. Euh... T'as des succès où si par exemple tu fais une erreur, bah, il faut que tu réussis quand même euh, cette erreur. <rire> Ils ont fait croire à un nouveau jeu. Bah avec l'animation, c'est vrai quoi, mais bon. Ouais, bon, ça aurait été intéressant. <rire> Ah ouais ouais, avec la bouffe, ouais, la bouffe, la bouffe, les goûts. Oh non Oh putain Oh non Oh non ça dégage. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Eh, 25 minutes, 30 minutes chez Square Enix, ça suffit, là Oh Ça dégage Par contre... Ah oui, mais c'est bien, il y a un chien, super On sera en streaming, par contre. C'est impossible qu'il tombe sur Switch. T'es qu'à ce que je Plein de en streaming, du coup. En plus, j'ai commencé à tweet pour dire, oh, ouais, ben, c'est bon. C'est le Fortnite. de Fortnite. <rire> c'est <rire> ouais, le lava de TrackManier. <rire> oh, wow, ah, ouais, on ouais, super, le Worms ah, Battle Royale le... que tout le monde a oublié. <rire> mais en plus, il a essayé, si, il finit. Il y, finit, y a le euh... Worms dedans, n'oubliez pas. Ah bon <rire> Bah des bonnes, alors. <rire> ah, yes, un skin wow. Fortnite. Uh, oui. Ah il est gratuit le jeu? Non. Non, on <coughs> <coughs> de réduction sur un truc gratuit ouais, ça fait. Ah non, il est pas gratuit. <rire> <coughs> J'ai eu le temps de boire tranquillement. Ah trop bien le jeu de Sega qui est annoncé il y a quelques jours là. Trop bien. leak il y a une semaine. Ouais. J'aime bien, bien souvent les trucs qui sont déjà annoncés il y a quelques semaines, les mecs qui ont développé ou qui ont créé le jeu ils font, allez on va mettre encore une nouvelle couche dessus. Oh, le prochain. Ah mais j'ai déjà tout bouffé ça. ça ça a leak aussi. Ah bon? Monkey <rire> Donkey ball. Kong Non monkey ball. Ah. Ça a leak hier. C'est un recap de l'E3 là <rire> Monkey <rire> Un singe Yahoo c'est pas mal monkey ball quand même, ouais. Mais en plus, un truc très drôle à savoir, c'est que le premier Super Monkey Ball, euh, quand ils ont fait le remastered sur euh, Switch, le, la version remastered est différente que la version originale. C'est Un truc que j'ai appris, ça. Voilà. Est-ce que là, du coup, c'est une compilation ou c'est juste pour dire, euh, voilà, il a 20 ans Ah non, c'est juste une compilation. <rire> il a 20 ans, mais on fait rien de suite. <rire> <rire> euh, je veux dire, ça, connard. <rire> Ils ah ben ont voilà, fêté. Ils ah, ont ben fêté. Ouais. <rire> <rire> Monkey ball foot, bah voilà. Bah let's go, bah, Dewan, de les... de <rire> Ils ont, Ils ont fêté les 20 ans de ça et pas les 35 ans de Zelda. <rire> Terrible, hein. Ah, ah Mario Hello? Party 3 Super Mario, Super Mario, gros stuff. Oula, oula, quoi Attends, su Super Star. bah. bah. Attends, bah. que, qu que... Ah d'accord en bah. gros c'est le premier Mario Party mais en version HD Trop bien Nintendo Trop attends, bien en faut là. le racheter, là <rire> <rire> <rire> ah, ah bah là oui hein euh... Si tu veux mais redécouvrir. Pas ton... faire une moche, co... Attends attends attends. Oh, c'est bizarre. Ah trop bien attends, le attends, truc. Attends. Est... Non mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la version en remastered euh, du premier. Je reconnais le jeu. Attends, attends, attends. Ah non, c'est tous les Mario Party ah, Ouais, cool. bah... C'est un... Ouais, oui, mais en gros, en gros, le... Mais oui, c'est les... un autre jeu, par contre, je crois, hein Oui, c'est un autre jeu. <rire> c'est des oh, connards C'est vous faites douiller, hein <rire> Oh, vous avez sorti votre bah, attends, merde, mais là C'est exactement les mêmes trucs, c'est exactement c les c mêmes affaires, même même c'est tout <rire> pareil <rire> Calmez-vous <et> oui. <rire> en, pl... en plus, euh, c'est... Vous, <rire> vous voulez pas que je stream, mais sortez des jeux correctement, là, putain, bande de mais C'est les coups, c'est pas possible, attends. Donc C'est une grosse update, mais... Mais bah ouais. red, euh... <rire> eh non non c'est un autre jeu <rire> allez let's go Et les gars oh l'arnaque eh, oh vraiment après <rire> ah, commandé disponible oh, allez, super à merde allez première douille on pensez... ah avait <rire> pensé tonard voilà ce j'en ai <rire> pensé vraiment. franchement ah Metroid prime ah, Metroid. Ah, là, là. oh là là ah d'accord euh... ils nous ont dit gueule d'un coup là <rire> <rire> Malheureusement, on l'a dit. JPEG <rire> Peut-être. Allez, est-ce qu'ils ah, vont, est est qu vont prendre mon PNG que ah, j'avais fait il y a quelques jours <rire> Un autre Deuxième JPEG douille. pour vous Hop. Allez Allez C'est parti Un remake ouais, ouais. ouais, Metroid. Lol. Ouais. Quoi Le 5 qui va sortir avant le 4. Ouais, ouais, <rire> hein. <rire> <rire> voilà, on voulait juste vous annoncer qu'il y avait un 4, mais maintenant on va faire le 5. Ah, ah il a pris de euh, R2D, 2. De... tire le dessus. <rire> <rire> voilà. <rire> oui, ah c'est Oui, oui. <rire> Ouais, là, tu vois ces échelle ouais, là ou, oui, où ou, là, Oh là, les, les bons de <rire> <galités, là. rire> Ouais, oh putain, c'est... Ouf. Ouah, oh, comme... Euh, PS, trop bien, du Metroidvania euh, pour un jeu Metroid... Euh... Je suis pas contre pour ce gameplay, mais... Ah, le bon, là, dans ah, le coin. Ah, Meurs, ah, ah bah yes. Ah bah, mmh. voilà. <rire> mais, voilà. Voilà, il n'y aura jamais de Metroid <rire> dead. M Metroid dead. <rire> dead. <rire> Vous jouez Metroid mort. <rire> D'accord. En vrai ouais, ça en quelque sorte oh, euh, je le... Je suppose que les gens le... seront contents. Oui en vrai ouais. c'est comme le premier Metroid. Euh... Donc en vrai Donc, là, bon... Un métroid, hein. bon... En vrai ça a l'air bien. Ça a l'air bien ouais mais bon... Il faudrait quand même savoir sur Metroid 4. Hein. Ah... Tu le lui, il est vert, il est gentil. <rire> Lui, il est rouge, il est méchant par contre. Lui, il est moche, ah. donc il est méchant. Lui, il est un peu con, donc euh, il faut le tuer. Il a une lumière rouge, donc il est méchant. <rire> Metroid dead. <rire> dead game. <rire> il ne sortira jamais. <rire> yes. Ils ont annoncé ah, bon. le Metroid 5 alors qu'il y a le 4 qui est en cours. Ah bon ça fait 10... bah. Ah la vache Ah oui, il oui. veux... ah oui. bah, Je crois que c'est ah pas un remake, c'est juste fait 19 ans qu'il n'y a pas eu de 2D, mais il y a eu une sorte ah de oui. 2D euh... sur la Wii, là. Enfin, ça faisait 3D, 2D. Ouais, mais ça compte pas si ah du pas coup tu dis qu'il était vrai, en 3D. Mais... <rire> Bon, bien, ah yes, euh... achète ah, ma merde, achète ah, mes figurines. Allez. Admettons un bon jeu annoncé, on va dire ça. Allez, au moins un bon jeu, c'est vrai que c'est pas, pas public. Ah yes, il va annoncer Kirby, je le sors. Euh... Alors, oh yes, ah, yes. yes. oh yes, oh yes, oh ah, yes, oh yes, oh yes, oh yes. C'est un manuel où hein. Ah putain. Tu m'étonnes que, que ça, ça. DMCA. Ah, DMCA, il <rire> a... Ah, ouais. ah, attends, attends, euh, attends, attends, il faut que je... Coupe il faut que de je de parle. <rire> Comme on coupe <rire> Ah, c'est bon, j'ai ici. Si. 40 nouveaux titres oh. Bon, du coup, on va chanter les paroles, là, au fond, là Ah, c'est allé, c'est bon. Oh, la qualité, putain Oh, putain, oh, putain mais... Ah, les ah, 2000, ça, PS, là, faut arrêter, hein <rire> <rire> Ah, oh. oh, oh, super, on pourra chevaucher une licorne. On hein. avec des éléments de mort là. Euh, là, on est sur euh, Trial euh, Fusion, là, on le sent. Tu trouves que ça ressemblait à une licorne parce que moi, je vois juste de la bouillie. Hein. <rire> C'est un donut ça Deux jeux d'accord. Voilà. Sans coucou Dragon Ball. Ouais, un portage. Ça là, le gars hein. mmh. ouais. Pourquoi y'a pas Son Goku dans Smash <rire> Parce que c'est un animé normalement. Pas plus trop bien dit, de spoil. Hein. Euh, trop bien, spoil euh, la série uh, Dragon Ball. Je l'ai. Ennui sur 20. <rire> ah, trop bien, ça c'est uh, Dragon Quest, ça j'ai reconnu. C'est ça va vous C'est dégueulasse, hein, putain. <rire> <rire> <Lompier>. <rire> allez. Oh, yes, le golf, trop bien. Uh, allez. Ah, moi, je vais rien dire, le jeu, jeu m'intéresse un peu. donc. Hein. Oui, en vrai, moi aussi. Euh... Mais bon, euh, rien à foot. On l'a déjà vu. Oui le golf hit c'est vraiment dans leur vidéo euh, gameplay hein. oui <rire> c'est exactement le même hein. c'est <rire> les mêmes trucs c'est hein. genre ils, ils ont dit bon il faut parler de balle golf on a quoi Ah le bouffon Ça il a fait un par que... on est presque à la moitié du temps déjà aïe aïe Il faut y a harmonie donc c'est le meilleur jeu hein. Il y a Pauline aussi au strike sur la barre de Pauline. Pauline qui a pas compris que le micro ce n'est pas un club de golf. Nous demandons à Pauline d'écarter le jeu. Ah, yes, on pourra jouer Nomi. Je vais jouer Jean Casse-Tête pour faire du golf avec ça. En faire Tigre-Bois. En Tigre-Bois. Oh là là. Ah, trop bien la mise à jour pour faire du golf en plein de Je suis pas sûr que ce soit autorisé par contre, mais. Là, là, Mario, il doit se renverser 2-3 fois. là. <rire> oh, après, le jeu, aussi, bon, après, j'achèterai. Bon, ah, après, j'achète le jeu bien. juste parce qu'il y a Voluji et Wario en mode cowboy. C'est tout. C'est dans 10 jours, il sort bientôt. Je crois que c'est en juillet, moi. Ah, yes, euh, putain. tu toute la journée passée, là. Putain, c'est. C'est. C'est ouf à quel point que. Ça veut dire combien hommes. de temps au total euh, 45 minutes, 45 là on est euh... là on ouais, est 40, presque à hein. 25 minutes. C'est 45, hein. c'est que 40. Hein. Ah d'accord, bah, du oui, coup, coup dire, on est presque à la moitié déjà. Hein. <rire> <rire> Il a une, une dérogation au Mario pour euh, faire du goff en vide Bah oui, euh, c'est Nintendo, hein, et, et puis euh, s'il peut pas, bah y'a Nintendo qui va dire Bah écoute, ça se remet quoi hier Allez hop, c'est bad. <rire> On ne voit rien. C'est flou. Ils ont Ismer Nintendo forcément. Ils commencent à devenir un peu vieux. <rire> C'est vrai que là, le nombre de, de jeux qui sont déjà parlé la dernière fois là. trop bien, des Pokémon Oh là là <rire> Trop bien. On peut oh, faire des. Go... Oh trop bien. On peut faire des courses de dragons. <rire> C'est trop bien. vous trop vite hein. Wow, Soud! Oh trop bien, je, je l'achète Day One. Ah en plus la démo Day One. Oh là là, mais... Oh on est gâtés, on ah, est ça. gâté. Là, c'est le vrai plaisir. Oh, Ah, wow. ah. ah. ah. c'est bien. Ouais. Ah, je vous avais manqué, hein comment je, ça, qui suis-je Luigi. Wow, <rire> ah, non merde. En vrai, WarioWare Wario Wario c'est vraiment bien. Ouais, euh, c'est pas mal. Ouais, ah ouais, un infogramme. <rire> Attends, ça veut dire quoi On joue que Wario là, ou... Oh putain, incroyable. C'est fait chier dessus. <rire> un peu comme nous. <rire> Vraiment, ouais, ouais, <rire> je pense. Trop <rire> bien c'est... Oh putain, dire que c'est plus hypant que... <rire> ouais, là je suis plus hypé. Que ouais, Mario que... Parti, quoi! Ouais! <rire> ouais, en vrai, c'est le pire! Big news! Ah, big news! <rire> big news <rire> On peut jouer à deux en même temps, incroyable! Oh bien! Ouais! ouais. <rire> ça c'est ma, ma tête d'unité de direct là! Putain! En, en vrai, ça peut être fun, en vrai! Euh... Ah bah, ça, ça, ça, ça me tente là, bien. bien. bien. Okay. Ouais. Premier truc, Alors, intéressant. Là, là, bien, franch... là franchement, là franchement, je me suis dit, Deux, Mario... bon jeu. Allez, c'est bon ah, Nintendo, je... vous, je... je... vous tenez le fil. Il y a combien de jeux que vous avez présenté là déjà Ouais, merci mec, on a... on a vu, ouais, on a vu, ouais. Ouais. Ouais. <rire> J'aime bien quand il a... Levé... il a fait ses gestes de bras, il a... <rire> <rire> <rire> Si on n'est pas aveugle, ouais. Ouais merci, euh, ouais, on a mais compris ça en fait, Les jeux l'ont dit dans le trailer, donc euh, c'est bien mais ouais, ouais. ouais. Ah, tempête ouais. Mmh. on a vu la date aussi, ouais. <rire> Alors, il y apparemment, on dit dans le chat qu'il y aurait 10 jeux déjà annoncés et euh, on est déjà hypé pour deux jeux au moins. Merci Nintendo. Ça, on a déjà ah, aussi, ça je... ah ça, je connais, c'est l'autre le... jeu de Persona ça. Mmh. C'est quoi c'est euh, Megashi oh, et machin truc, là. Ouais, ouais, on a déjà vu. Ah, ah, quoi que la tête du personne dit quelque chose. Comment ça s'appelle euh... Megabitensei, non, ça Ouais. Pas Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que c'est les prémices de Persona. Hein. <rire> un petit Persona 5 serait pas mal, hein. ah, ah, Ils avaient pas un... mis euh, Persona ah, sur Switch vrai. Avant Non, oh, C'est euh, Persona, je sais plus quoi, là. <rire> et un autre tokyo c'est ton jeu pata je crois ah, en vrai euh, je trouve ça stylé hein, pour le moment donc euh... ah, mais fais gaffe bien, je, peux te je, peux te je peux te le racheter à business tour non mais ta gueule le monde est maintenant Oh suis là. On retourne. Ah, on peut jouer, un, peut jouer un chat euh, avec un chapeau de cow-boy, pour venir. Du coup, vu que c'est Atlas. Euh... Personne après là Pierre coup, quoi Non mais arrête, arrête. c'est bon. Abandonne. Abandonne. Arrête, bâtard J'ai <rire> oh, envie de jouer je au jeu Si on peut se faire une petite VF, ce serait bien. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. C'est sur le Microsoft Store, ta gueule. Ouais, c'est vrai <rire> que je <'on> pourrais <rire> jouer sur PC bientôt donc ça. Va. Et en plus, le Game Pass, est ça, euh, il est... a un oh. euro. Un oignon Hum. Ouais, c'est un.. C'est dans le lore ça, c'est un personnage trop hop là. C'est un corps de poulet avec une tête d'oignon. Oh. Bah en quelque sorte, c'est ouais. le... le même style de gameplay, euh... Enfin pas le même style gameplay, c'est surtout fait par les mêmes euh... qui ont fait personnage justement. Ah trop bien on peut faire des fusions. Et ça c'est débuts c'est ça Ah, yes, le personnage qu'on reconnaît tous. Ouais. Euh... Non, mais chaque Force, c'est le seul personnage iconique euh... de. Euh... de ça, quoi, de ce jeu, de cette série de jeux. Ils ont même pas fait d'effort de changer les mobs. <rire> oh mon dieu, oh, on voit rien. <rire> ouais, il bah, y avait rien à voir pour ça. <rire> Ah merci, au revoir. Oui, oui, oui. Du coup, de Persona, ouais. Arrête, attends. chaud. Il me donne chaud, là. Faut... J'ai oh, soif, vrai, là. Sont... Ah, attends, claquement de doigts. Ah, super, un autre jeu. Euh... Yes. Il paraît que les jeux sont bien, mais... C'est du euh, visuel novel. Oui, c'est du visuel novel et je crois que le but c'est que à la fin, euh, il faut que ouais, tu essaies de... Oui, c'est comme Colanta mais en version hardcore quoi. En gros, tu dois essayer de balancer les autres pour que tu survies quoi. C'est juste, juste un portage quoi. hein. Euh... Oui. <rire> Je regarderai l'animé, c'est plus simple. Ouais, en vrai, l'animé... Mais l'animé, c'est le bordel, hein. La saison 3, t'as deux saisons, il faut faire un coulin un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup Non, mais en gros tu regardes juste la première saison, c'est déjà bien, hein. <rire> Ah oui, c'est vrai que oui, c'est bad, la première saison, elle est bien. Seulement. Bah, euh... bah la troisième saison, elle est sympa, mais c'est vrai que c'était bordelé qu'à quoi. Ouais. C'est vrai. Ouais, en plus, ça a l'air, euh, en quelque sorte, un... Hein on est à la plage là où oh, le but épisode hein. bah, à la playa attend on est à ah, ah, ah, c'est euh... le vrai mario party là ou <rire> <rire> Bah après ouais c'est ah, vrai bon, que ouais. <rire> en tout cas dans mon chat on me dit j'espère vraiment que c'est pas que des portages le euh, direct sinon il m'aide pas son nom à ce niveau là c'est vrai que là pour l'instant il y a quand même un peu il plus de portage, portage que. Après, bah après toute façon le, les directs de l'E3 c'est à chaque fois ça, hein. il y a tout le monde qui oui, présente oui. leur jeu, et à la fin Nintendo il, il se fait pas lancer, parce que bon il récupère tous les autres trucs qui étaient déjà présentés. Ah yes le jeu des. où il y a la meuf euh, Trophée Ed, qui prend des photos, trop bien. <rire> ouais es c'est déjà vrai. annoncé c'est ça le problème un petit coup de brumisateur ça va aller mieux <rire> il y a en fait le problème c'est qu'il y a presque rien de nouveau quoi pour l'instant ouais. mais comme à chaque oh, fois oh, en fait. Si, si. <rire> je sais pas si vous vous rendez compte hein, mais ah, après après rien de nouveau chaque fois hein. ah, ap après ah, ça va, on a eu comme deux nouveaux hein. on a eu le on a eu euh, un après... Metroid 4 enfin ça ah, en vrai le vrai problème c'est qu'il passe en dernier quoi de forcément il y a déjà plein de trucs euh, qu'on sait il passera en premier on se rend oh un nouveau jeu d'ouf Votre photo, in photo, hein. photo, yes. Je suis sûr que c'est un excellent jeu. Hein. Mm. Je le ferai pas. Ah, yes, des DLC. DLC, j'adore les DLC. Mm. Ah, yes, ah, DLC euh, casquette Mario, je le sens. Il était pas encore sur Switch le DLC, mais putain. Tout dans tes chiottes! <rire> <rire> J'aime bien dans, dans mon chat DLC Animal Crossing, enfin! <rire> <rire> ouais, là, tu vois, a Marie là. Ouais, Marie, c'est derrière là, attends. Franchement, ouais, il faut qu'il fasse ça. Ah, yes! Okay. Mmh, Tony Hawk. Ouais. Oh là, les musiques de Tony oh, Hawk. Pourquoi il fuit le machin là Mais... Qu'est-ce qu'il fuit Bromisateur. Drop in hein. to Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, launching on Nintendo Switch June 25th. Tant, ça me rappelle nos brumisateurs à Strasbourg. <rire> ah, c'est vraiment le, le meilleur truc qu'on avait pu faire. C'est quoi ce non. jeu oh. Ah, je connais, c'est les forêts d'Égypte. Je connais ça. La qualité est dégueulasse, putain. Il était le switch. Hein. 10 minutes hein. Attends, il reste combien de temps Mais arrête de regarder. Euh, euh... Attends, de savus, ouais. il est au bout de sa vie, Il reste encore 10 minutes. Il ouais, est à la fin, donc ce sera sauvé. Wow, <rire> <rire> wow <rire> <rire> Allez, c'est parti. Il y a Harmony, donc c'est bien. Ouais, Harmonie on l'a pas, crétin. Hein. bon. Oui c'est le problème, il n'y a pas la vraie. Mais. Mais par contre les l'humains, dégueulasse Oui <rire> Ouais <rire> Oh là là, ouais. trop stylé ouais. non, En vrai ah, voilà. le premier était bien, donc franchement oui, le deuxième. Oui, le, le, le, le deuxième je veux peut-être le prendre, mais juste pour le gameplay. Hein. Après bon, s'il faut que je fais une note sincère, ce serait, bon, le jeu est bien, mais bon, le reste, bon, voilà. Hein. Ouais, sors de là, de l'écran, s'il te plaît, tu me fais peur là, je vais me faire ban à cause de toi. Ah, on va savoir son nom, ah bah non on sera pas parce que, bon, <rire> je pense que sur Rule euh, 34 il va s'appeler lapi <rire> Lapine chevet vert là. <rire> Juste Lapine. Ah trop bien le nouveau personnage de Smash. Ah mais attends c'est... Euh... Euh... Ah bonne soir. Ah d'accord. Ah c'est vieux aussi ça. Ouais, c'est vieux, mais. En vrai, en version comme ça, c'est pas mal. En vrai, ouais, je capture comme ça aussi les châteaux. Bref, est-ce que ce serait pas fait par euh, Wife4Ware en vrai Rien qu'avec le style. the Ah trop bien heureusement que tu mets les deux parce que si c'était qu'un seul Non. <rire> oh, dernière dernière annonce de 8 minutes hein. Celle d'après une minute, ouais, y croire, ah, ah, <rire> Hero ah, Warrior <rire> non, non. non mais c'est moi, bon, il y celle d'après, c'est c'est une introduction. <rire> Hero Warrior, j'ai jamais fini hein. J'ai un peu fait la moitié, <rire> je crois. Ah ouais, ouais, ouais j'ai abandonné le jeu instant. Ah je le garde bien, il nous sait Oh wow. bien on peut jouer la tourelle. Ça lag toujours aussi autant, <rire> toujours ouais. autant Ouais, mais c'est sympa quand même, ouais. On rappelle, hein, la démo, quand on a commencé, c'était 30 FPS, hein, à part moi. J'imagine une petite transition vers Press of the Wild 2. Oh, il me Pas la plus forte. S'il vous plaît. En vrai, c'est possible, hein, parce que là, il reste encore quelques minutes, donc il peut faire une petite transition, mais... Il reste le, le... le one more thing. <rire> Ouais. Oh, mais c'est super. Oh, la Moto. Wow. Ouais. Wow, oh, <rire> trop bien. <rire> oh, ça a changé, hein. Acheter le DLC oh, uh, Zelda. Spontique. Ah mais c'est Plus... le premier DLC qui sort seulement. Eh oui, parce que le prochain oh, ouais, c'est en novembre. Ils gagnent leur temps. Tu vois ça de loin. Ah, ah ah désolé désolé. <rire> désolé. <rire> <rire> Vous venez voir de la pantomime ah, C'est bon, c'est sûr. Mais non, bon. ils vont parler de Skyward Sword. <rire> non non, ta gueule. <rire> <rire> Désolé, désolé, <rire> désolé pas désolé. Oh oh oh. Ah là. Oh, Et... Wow. Non, Bata. Oui, euh... Attends, non non non, il a dit commençons. Oui. Pas... Oui, parce qu'après il va ah annoncer Wind Waker sur. Euh... Non mais. Ah. Ah. Ah. Vous pouvez vous pouvez tous dire dans le chat, merci Bata pour cette annonce. Bata qui spoil hein. <rire> Je pense que j'ai déjà le titre de la VOD, hein, merci, bata. <rire> non, mais je vais bien. <rire> ouais, mais que sur oui. Premier Zelda que j'ai fait. Hein. Ouais, mais que sur oui. Le premier que j'ai fait, c'est Phantom Hourglass. Ouais, mais que sur oui. Ah non, il est pas sur oui, il est sur DS. Non, mais le HD, il un Dommage, le 17 juillet, c'est la TM Cup, les gars, désolé. <rire> Une autre fois, peut-être Ah, attends, voilà. ensuite. Oh non, ah, mais non oh, T'as Game mais... Boy, là <rire> Qu'est-ce qu'il veut, lui Mais putain ah, <rire> ah, non, non, plus, Je, je m'en trouve <rire> Oh oui, merci, mec <rire> Ah <'ai>... Ah super <rire> déjeuner Oh, le go hein. Et eh, attends, <rire> attends, est-ce que je vais le trouver Et attends, eh, attends, <rire> attends. Hein Mec Mec, regarde, j'ai la même chose en version rouge, trop bien Ouais <rire> Oh. Oui, mais on s'en fout. Oh pitié, encore une douille, s'il vous plaît. Et du coup, c'est quoi le truc game là ah, tort, Et là, il y, y, <rire> <rire> y a les Zelda CDI sur le Est-ce qu'il y a Zelda CDI C'est ça que je veux, moi. Ah oh, bah là, c'est si des Zelda CDI. Ouais, c'est ça, la le dernière annonce. Zelda ah, CDI Rimet. Rime. <rire> <rire> En vrai ah ouais, je suis presque content. En ah vrai ouais, <rire> moi je le pré, moi. Je le est, ouais. <rire> ah trop oui, bien, c'est bon, c'est bon, on est Une horloge, mais on s'en fout. <rire> <rire> ah trop bien, la version 2, on pourrait avance... avoir aussi une horloge, t'es content <rire> <rire> Il fallait prévenir qu'il fallait euh, de la Vaseline euh, pour le direct. <rire> ah, en Russie c'est alors ans. que. Rien. Attends, ah le Brandman Singh. Alors que... Ah, une dernière fois que ça va Elle est la sauce. Oui Let's go Let's go Putain yeah. Putain ah. Oui Ah Oh, je yeah. que le son Bah, les couches, <rire> Autant être banni un peu plus sur le jeu. Allez les Le JPEG! Un peu, le JPEG! JPEG. Le, <rire> plus. le <rire> Ah, le Covid. Voilà, juste le cri. La <rire> qualité, non? <rire> <rire> mmh. Oula! voilà, ouais, euh, si dans le néant. Mid is coming. Le suit donc. Là, attends, là on est sur Skyward Sword ou. <rire> what the fuck On s'en crée Oh, c'est joli par contre, what the fuck Oh, oh... oh... Yeah oh... <rire> <rire> La boule de elle oh, oh Ça voit oh ouais, le dos <rire> Oh Oh Ah oh, oui, ça voit le vraiment. Oh, c'est euh, le gars dans Meilleur Academia <rire> J'ai oublié son nom oh. ah. Ah. Canon 2 mm. Château s'envole encore Et tu t'envoles tu t'envoles mm. J'allais dire un truc mais non je vais rien dire Non, non je <rire> vais <à dire. rire> rien dire Non <rire> je vais rien dire Bata me retaper après euh, ça, ça concerne pas dire. <rire> Quoi il, il sort non, sa non, carte Non, oh. non j'ai rien dit, j'ai rien dit Il sort sa carte oh, pour protéger yes. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais... Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon c'est sûr on c'est sûr, on un peu 2023 Ouais, non <rire> 2023, hein. ouais. Alors... J'aime <rire> bien, dans le chat, il y a un qui m'a dit si Sifado va devoir refaire 5 vidéos par jour pour analyser le trailer, là <rire> Ah, je le sens qu'il va... T'as oublié une retenue, c'est x 50, hein Voilà, le direct est sauvé C'est limite, hein <rire> ouais, bah, il y avait combien de jeux en total Une vingtaine sur trois jeux intéressants Ok. Un petit one more thing, peut-être mm. C'est vrai qu'il reste là, il reste plus que deux minutes, donc... Euh... Mm. Mais je pense que là, ils vont te là. Tu vois, le mec à droite, il est déjà fatigué, là Enfin, pour moi, c'est à gauche, hein, dans le chat, hein. Ah, ça va, c'est déjà fini. Ah, du tout. Ah. Oh, On va rien. finir par Zelda, c'est logique. Ouais. Ok, bon, bah... Eh bah, ben voilà hein ah. Bon alors euh. Est-ce que je me suis ban Attends, je vais regarder ça. Euh, bougez pas, je regarde bon. ça.